Allez, Dédé, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Allez, on va aller sur une intervention de frelons asiatiques. Le client s'est fait piquer. Apparemment, c'est sous une plaque des plaques de, de compteur ou de compteur d'eau. Donc, on va voir ça sur place. Je ne l'ai pas encore vu. C'est un place centre-ville de Toulouse, dans le quartier des Minimes, pour les Toulousains qui connaissent. Euh, voilà, donc, euh, j'y vais et je vous dis à de suite. je vais vous montrer où est placé le nid il est sous d'une plaque ont, donc il n'y a pas une grosse quantité de, de, de frelons hein, c'est normal, on est en début de saison euh, donc je vais vous montrer où il est et euh, je vais, le client va vous parler, il va vous expliquer ce qui s'est passé parce qu'il s'est fait piquer euh, je vous montre où est placé le nid Donc le nid est juste là. Voilà. Sous cette plaque, il y a un petit trou et les freins rentrent par là. Donc il va vous expliquer tout ça. Vous voyez, on est vraiment à côté de tout. Allez, je suis avec le client, il va vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la plaque. Donc du coup, après m'être fait piquer, euh, c'est devenu rouge autour de Mais la Mais Avant, vous êtes, vous êtes allé à la plaque pour faire quoi à la base ah non moi je... Ah vous vous passez, vous avez tondais, vu des je tondais, frelons Je tournais le gazon, non je ne même pas vu. Ah vous ne l'avez pas vu Je ne l'avais pas vu, donc c'est après une fois que j'étais piqué que j'ai vu que c'était... Euh, au début je croyais que c'était une grosse guêpe D'accord. Et donc du coup après, euh, donc du coup j'ai vu qu'il rentrait que ça... Ça rentrait dans le trou Que ça rentrait dans le trou, donc euh, j'ai... Ça fait un peu de vinaigre hein, et après ça fait mal, ça ah. fait beaucoup plus mal qu'une piqûre de guêpe. Ouais. Ah oui, ça c'est sûr. Et donc après euh, c'est devenu rouge autour donc du coup j'ai été à la pharmacie et puis la pharmacienne m'a dit mais si vous devenez un peu rouge comme ça, il faut aller voir le, le médecin. Et donc du coup au bout d'une heure, euh, euh, euh, le docteur a dit que c'était euh, de l'urticaire, hein, ouais. comme du, de l'urticaire. Et donc du coup, euh, j'avais avait des plaques partout, euh, sous les aisselles, euh, entre les cuisses. Euh, ouais. Et et une, petite, toute, euh, ouais, une réaction allergique. Voilà, en fait. une réaction allergique. Ouais. Et donc, euh, le docteur je suis allé au docteur, il m'a pris de suite. Il m'a fait une injection de, de soluprède. Et après, euh, donc après il m'a donné des cachets. Et après, bon petit à petit, c'est passé. Voilà. Dans la journée. Et ça fait combien de temps, là, vous êtes piqué C'était euh, avant-hier. Avant-hier. Ok. Deux jours. Deux jours. Voilà. Donc, maintenant, je vais traiter le nid. Donc, je vais m'habiller. Et on va aller voir tout ça. Et le client, il va se mettre à l'abri. Ouais. Voilà. Merci. Hein. Allez, on va aller s'habiller maintenant On va aller traiter ce nid A mon avis il n'est pas très gros Parce que je n'ai pas vu beaucoup d'aller-retour dans le trou hein. euh, Donc ils ont eu le bon réflexe Ils auraient pu avoir le réflexe de mettre un coup de bombe Donc ça c'est pas top Ils ont eu le bon réflexe, ils ne l'ont pas fait euh, ben voilà. Ben Donc on va s'habiller Et on va aller faire ce petit combat Un petit combat simple Mais vous avez vu, je vais lever la plaque Alors, qu'est-ce qu que je vais faire Est-ce que je lève la plaque avant Ou est-ce que j'envoie de la poudre par le trou non allez, on va essayer de lever la plaque avant. Allez c'est parti pour le combat. On prend le pied de biche pour essayer de lever la plaque. Bon la saison elle va s'annoncer forte. Hein. Bon j'espère que vous allez bien. N'hésitez hein. pas à mettre des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Les vidéos vont, ben, il va en avoir de plus en plus à force. Hein. Allez, on va aller voir ça Allez. Allez. Je vais essayer de caler la caméra pour que vous puissiez y voir Regardez ça, ça attaque déjà. Déjà pas mal de larves. On va mettre du produit. Vous voyez, déjà quelques petites attaques donc vous avez vu le nid de frelons il commence à être gros il y a une trentaine de frelons à peu près donc ça reste dangereux faites attention aux plaques voilà qu'est ce qu'il faut faire on va remettre le nid on va remettre la plaque voyez, la reine elle est sortie Voilà, donc ça attaque, c'est normal Voilà Le client qui regarde Allez, on va remettre tout, tout ça en place Et je vous reprends de suite Allez, je vous montre un truc Quand on dit qu'il faut laisser le nid en place C'est très important, regardez J'ai re laissé le nid, j'ai refermé la plaque Et regardez-moi Tous les frelons repartent dans le petit trou Pour retourner dans le nid Bon, là je suis là encore, donc euh, ils considèrent que je suis le danger, mais dans quelques minutes ils vont tous se retourner dans le nid, et tous mourir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce bleu pour encourager, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et moi je vous dis à très bientôt les DD. Quoi T'es pas abonné à Dédé Frelant Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve. Ah